Salut Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, c'est comment transformer n'importe qui en modèle. Je vais vous démontrer qu'il est possible en fait de tourner n'importe quelle personne qui n'a jamais fait de photo auparavant. On peut faire de très beaux clichés avec lui. Aujourd'hui j'ai avec moi Simon que je vais laisser se présenter tout seul. Moi c'est Simon, je suis habitué d'être de l'autre côté de la caméra. Aujourd'hui ça va être une expérience qui va me sortir de ma zone de confort, mais euh, j'ai confiance. Voilà, donc on va commencer tout de suite par un premier spot et des petits conseils avant de commencer la séance par ailleurs. Voilà. Règle numéro 1, il faut que tu fasses connaissance avec tout le sujet. Pour moi, c'est une règle qui me paraît basique, mais que certains ont oublié. sujet est un être humain. Il a des émotions et communiquer avec lui, c'est quelque chose de très important pour qu'il puisse se sentir à l'aise tout au long du shooting. Et en plus, si lui te connaît un peu plus, il va pouvoir se permettre des choses qui ne se seraient pas permises avant. moi. Deuxième règle. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est toi qui vas être de tout dans le shooting la direction artistique, les bâtiments, etc. Donc tu tout ça avec la personne que tu vas shooter. Pour essayer de l'aider, la conseiller, ne rien lui imposer, lui de proposer des vêtements dans lesquels elle va être elle-même à l'aise, qui correspondent, pour correspondent à sa personnalité, mais que toi tu vas pouvoir trouver intéressant à shooter. Voilà, c'est des choses qui paraissent bêtes, mais qui sont tout aussi importantes que la règle numéro 1. conseil qui est pas mal important aussi, et qui va aider ton modèle ton futur modèle à se détendre c'est de mimer les postes que tu veux qu'il fasse parce qu'il va absolument pas savoir où regarder comment, comment positionner ses mains son corps mimer les choses ça va détendre l'atmosphère et puis même parfois si tu mimes de façon ridicule ce qui m'arrive très souvent et bien euh, ça, va, ça vous va rigoler ça va créer un petit lien on va commencer tout de suite avec notre Spot, qui est une super fontaine, une fontaine rafraîchissante pour un chute super frais. Oh. Un autre tip, ce que j'utilise assez régulièrement, c'est de demander à la personne de quel côté elle se prend le plus souvent en selfie, de quel point de vue qui va te permettre de savoir quel est le profil qu'elle préfère d'elle même. Et si jamais il ne sait pas quel est son meilleur profil qu'il n'y a pas de côté préféré, et bien tu l'invites à tester tous les côtés et à lui montrer lequel il pourrait préférer. Bien entendu, c'est de le mettre en valeur dans cette vidéo. Ce qui est super important, c'est de toujours continuer à rassurer ton futur modèle qui est juste là, de dire ce qu'il fait de bien, que le shooting se passe super bien, et qu'il fait des bonnes pauses et qu'il les effectue correctement. Donc être positif Et là, pas hésiter à proposer aussi des petites mises en scène, des petits jeux, toujours dans le but de détendre l'atmosphère. Par exemple, là où j'en les elle avec couleur bleu et rouge, et puis il a un bon air de parking quand même, il faut On va jouer avec ça et on va lui faire prendre des poses assez On va parler maintenant tout de suite des expressions. Parce qu'il ne va pas forcément savoir quelle expression va faire sourire, être un peu plus sérieux ou un peu triste. C'est aussi important de l'aider et de le diriger aussi à ce niveau-là. Donc là par exemple, on va être plutôt dans le sérieux, on va commencer par ça, avec un air un petit peu fixé quelque chose au long. Quelque chose aussi, c'est de pouvoir choisir un spot qui n'est pas trop normalement blindé de gens. Ce sera plus facile pour ton modèle qui ne sera pas forcément tout de suite à l'aise s'il y a un regard des autres autour. Bon, aujourd'hui on a fait une exception, j'ai fait un petit challenge pour Simi, c'est qu'il est que est dans un centre commercial où il y a plein de gens. Mais avec le lien que tu crées avec lui, ça va vite le mettre à l'aise et le faire oublier ce qu'il y a autour. Parce qu'il est parfois bon de ne pas trop toujours se prendre au sérieux, j'ai emmené Simon dans un spot inhabituel, auquel il ne s'attendait pas, histoire de faire relativiser le shooting. On passe maintenant à un nouveau spot, vers une galerie qui a un mur de lumière, qui est vraiment intéressant pour faire des petits jeux de contraste avec Simon et son background. Dans cette partie, je vais montrer à Simon différentes poses que l'on peut retrouver dans des books photos destinés aux agences de modèles, comédiens ou acteurs. Grâce à ces poses, il va pouvoir gagner en prestance, en assurance, en confiance en lui-même. Des poses qu'il pourra utiliser pour, on ne sait jamais, des prochains shootings, mais qui changeront la vision négative ou des points négatifs qu'il aurait pu avoir sur lui-même et se voir de la meilleure façon possible qu'il devrait toujours se voir. Montrer les photos à son modèle, alors ça peut être très chouette pour lui montrer que le shooting se déroule super bien et que le résultat est là. Ça va le rassurer et il va se dire « en fait, je commence à bien. » T'en penses quoi, là C'est cool. prendre du temps pour demander... Euh avec qui tu es, comment ça va, comment se roule la séance pour lui. C'est aussi quelque chose qui est à faire. Alors, qu'est-ce que tu en penses jusque maintenant Ça va bien Ouais, tu te sens un petit peu dirigé quand même. Je me sens très bien dirigé, tu as choisi des endroits avec très peu de gens. Euh... <rire> Il fait beau et chaud, les conditions sont idéales. Idéal, parfait. C'est parfait, chouette. non mais je suis très content. Pour finir sur ce spot, je vais laisser Simon appliquer tout ce que je lui ai appris depuis le début de ce shooting. On va maintenant regarder l'évolution de Simon au cours du shooting, avec les premières photos et les dernières photos. J'espère que tous les conseils que je vais te donner t'aideront pour la suite. Et on va demander un petit avis à Simon ouais. sur le déroulement de son tout premier vrai shooting. J'ai adoré. Ouais. J'ai hâte d'avoir euh, le résultat final. Il n'y aura pas beaucoup de travail. J'ai tout donné, as tout donné, on a tout ah, donné. Absolument. Ça la, va extraordinaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. De prochaines vidéos arrivent très rapidement. À la prochaine.